Biogarant présente Contre-le-cancer-on-fait-équipe.fr, le site de conseils personnalisé pour pratiquer une activité physique adaptée, mieux s'alimenter pendant son traitement et être attentif à son bien-être mental. Contre-le-cancer-on-fait-équipe.fr, le site conçu avec des professionnels pour mieux faire face à la maladie. Biogarant, chaque jour, agir pour la santé.